Good morning, allez-y, d'un aujourd'hui, les louis Nishmat, Fortuné Mazal, Bat, Louisa, et Richard Rodben, Fortuné Mazal. Si vous souhaitez aussi d'utiliser une prochaine étude de Michel, contactez 5 minutes éternelles, nous étions en Serrette Magila, Peric Aleph, Michelin En, Ben, Shiloh, Virushalayim, Ella, Chebé Shiloh, Ochlim, Kodashim Kalim, Oma, Serge Nim, Machola, Oe, Virushalayim, Virushalayim, Lifnim, Mina vekan vekan Vékan, Kodashim, Néhali, Lifnim, Mina Dusha Chilo Yash Eter, ou En Eter. Dernière Mishnah de la série des Enben, qu'on a commencé maintenant depuis la Mishnah, je pense que Galette, Gimel où on a commencé à prendre deux sujets de la Torah qui sont plus ou moins semblables, où il y a malgré toutes des nuances, et la Mishnah rapporte en disant qu'il y a deux différences entre ces deux choses-là, que ce point-là, tandis que sur d'autres points, ils sont semblables. Il y a maintenant, on va parler de, on a introduit un petit peu l'idée depuis déjà hier, entre Shiloh et Yerushalayim. Soit, lorsque, euh, on va faire un petit peu, un petit cours d'histoire rapide, lorsque les Véné Israël dans le désert ont construit le Mishkan. Alors ils ont construit un premier Mishkan. Mais après, lorsqu'ils sont entrés en Eretz-Israël, alors le Mishkan, il était résidé dans certains endroits, de, pendant longtemps même, il était même plus actif. Il y avait euh, des, ce qu'on appelait des bamotes des Bamot Yachid, il y avait des, des Bamot, c'était des hôtels publics, un hôtel public général pour tout le peuple d'Israël, mais ça, c'était pas encore le, une construction réelle, un lieu plus ou moins fixe. Le premier lieu fixe qu'il y a eu pour le Mishkan, c'était le Mishkan Shiloh. Pendant le Mishkan Shiloh, à Shiloh, la ville de Shiloh, il y avait, je crois que ça a duré 14 ans, alors on avait là-bas instauré installer le Mishkan comme il fallait, on avait mis le Harunabrit, le Whisberg comme à sa place, et c'était un lieu assez fixe. Dans ce lieu-là, maintenant, ça vient un statut un petit peu comme un, comme un petit d'âge. Parce qu'il a été construit, qu'on a fixé un lieu, alors dès lors, on n'avait plus le droit, par exemple, dans le reste des, des villes, de faire des Bama-Tirchid, de faire un hôtel personnel particulier, quand on a dit un hôtel particulier il y a, on pouvait plus, on n'avait plus le droit de, de, il y avait un issour, des Bamoth, il était re en en vigueur Jusqu'à que Shiloh a été détruit, avec les, les Pélichtim, ils ont pris, ses, et là, lorsqu'ils ont, lorsque Shiloh euh, Shilo a été détruit, et, ils ont, ils ont, et les, les Pélichtim, ils avaient pris le Haroun pendant quelques mois, et, ou quelques plus, même quelques années, je ne sais pas. Et donc, maintenant, Shiloh a été détruit, le Israël a le droit de nouveau de refaire des courbes à notes sur les bamotes, dans les bamotes, dans les hôtels, chacun à sa guise comme il veut. Jusqu'à que, 480 ans après l'entrée de bénévoles Israël en, en, en, en Israël, il y a eu, à l'époque de David Puy, Shlomo, concrètement, Shlomo Meller, on a commencé, commencé à construire le vrai Beth Amigdash, Depuis qu'on a construit le Beth Amigdash, alors on ne peut plus offrir des dans les bamotes, même à l'extérieur, même quand, lorsque, lorsque le Betamigdash a été détruit. C'est pour ça qu'on ne fait plus de corbanotes, en manière. D'accord Du coup, il s'avère que pendant, la, pendant que le Mishkan de Chilo était construit, ou pendant que le Betamigdash était construit, il y avait un interdit de construire, de, de faire des corbanotes, particuliers à l'extérieur du lieu désigné pour. Donc c'est en ça qu'ils sont semblables. Il y a maintenant, ça c'était la première. C'est euh, en quoi ils sont semblables, le Mishkan Shiloh et le Betamigdash C'est ce que la Mishkan me dit d'abord. C'est-à-dire, j'ai pris la réciproque de la Mishkan en fait. La Mishkan va me dire, il n'y a de différence que, ce point, que le point qu'on va parler, tandis que sur les autres points, ils sont semblables. C'est quoi les autres points qui sont semblables Donc c'est sur l'interdit de faire des corbanotes dans les bamotes. Maintenant, dans le Mishkan Shiloh, on offre aussi tous les corbanotes comme au même titre que Betamigdash. Maintenant, il y a deux sortes de Gdusha dans les corbanotes de niveau plus qu'on va dire ça de manière un peu deux de niveaux il y a la kote chez et kolashim kalim kote c'est les koanim uniquement qui les mangent si c'est un khatat ou cham, ils les mangent dans l'enceinte du betamikdash d'accord ou Achilo, ils les mangent ce qu'on appelle ben benaklaim là où il y avait entre les klaïm les klaïm les, les les comment dire les toiles qui euh, encerclaient le On le doit les do kohenim devaient manger nécessairement les Kodashim, Kodashim, Kodashim là-bas. Kodashim Kalim, c'est le niveau de Glusha plus cool plus cal. Eh bien, on avait le droit. Alors à l'époque du Beth mikdash vous pouvez le manger pendant tout Yerushalayim, mais interdit de sortir à l'extérieur de la muraille de Yerushalayim. à Shiloh, il faut savoir quelque chose d'original, c'est qu'il n'y avait pas de muraille à l'extérieur. Donc il y avait le mishkan avec le mishkan avec ses ses toiles. Qui le, qui le délimité, c'était son périmètre, mais après en dehors, il n'y avait plus d'autres limites. Alors jusqu'où on pouvait manger le Kodashem Kalim On pouvait le manger le Kodashem Kalim jusqu'à Bekolaroé. Tant qu'on le voyait. C'est-à-dire on sort, on quitte Shilo, on est déjà dans le désert, on peut continuer à avancer. On va, tant qu'on se retourne et qu'on voit encore Shiloh, on a le droit de manger le Kodash Kalim. Tu arrives à un endroit où tu es tellement loin que tu ne le vois plus, où il y a des montagnes qui t'empêchent de le voir, c'est fini, tu peux lui manger le Kodashem Kalim. D'accord C'est ce que la mission enseigne. En ben shilo li roshalaim on a, on a fait maintenant tout à l'oral, regardez dans le mot. <t> en ben Shiloh, Yirushalayim, il y a deux différences entre Shiloh et Yirushalayim. Que, Elashébé Shiloh, Orlim, Kodashim Kalim, ou Maser Shani, Berholaroué. À Shiloh, on pouvait manger le Kodashim <t> Kalim, et <'en> même le Maser Sheni. le Maser Sheni, on n'en a pas parlé, c'est lorsqu'on prélève les fruits, on donne un cinquantième pour le Kohen, un dixième ensuite pour le Levi, et après on prélève un deuxième dixième, que durant les années 1, 2, 4, 5, on offre, c'est sur un cycle de 7 ans les années 1, 2, 4, 5, il faudra monter et manger ses pérotes à Yerushalayim, c'est le Maser Shani, il faut manger dans l'ensemble de Yerushalayim. Alors, Ashilo et 3, 6, c'est le Maser Shani. on n'en parle pas tout de suite. Donc, la, à Yerushalayim, il fallait le manger dans, tout, durant, dans toute la ville de Yerushalayim, on pouvait le manger. Ashilo, c'est le même principe que les Kodashim Kalim, Bechol Khol e. d'accord, on fait ça dans le mot encore une fois, et Kholim Kodashim Kalim, le Maser Shani, le Khol on pouvait manger le les Kodashim Kalim, et le maaser cheni, de tout poste, de tout lieu, on pouvait encore voir le mishkan depuis là-bas. Tandis qu'au Birushalayim, il finit la aroma, et à Yerushalayim, on n'était pas, c'était pas chacun selon ce qu'il voit ou ce qu'il voit pas, mais ça dépendait de, de la choma, de la muraille de Yerushalayim. Ensuite, Vekan, Vekan, kol les Khalim, les Fnim, les Par contre, euh, là et là, c'est-à-dire que ce soit Mishkan Shiloh ou Mishkan, les Kotirashim, les Khalim, Juste, l'ifnim, il ne pouvait être mangé qu'à l'intérieur des claims à l'intérieur des, euh, des tissus, des toiles de séparation. Ensuite, c'est ce qu'on a introduit dans le, dans le cours aujourd'hui. La tshilo, la kudusha quand le, le mishkan qu'on a inauguré à Shilo, et qu'on a là-bas, on l'a laissé pendant plusieurs années, yashahare et terre il y a malgré tout après lui une permission d'offrir des korbanot de dans les bamotes. c'est-à-dire c'est ce qu'on a dit lorsque Shiloh a été détruite, on a eu le droit de nouveau d'offrir des korbanot de même à l'extérieur du Beth Dash, où il n'y avait pas de Batamidash, il n'y avait même pas une mission Shiloh. Tandis que avec la douche sur en tandis que la douche sur Yerushalayim qui a été une douche beaucoup plus forte, eh bien en il n'y aura plus jamais de permission d'offrir des bamotes, même lorsque Yerushalayim va être détruite, on n'a plus le droit à notre époque de euh, d'offrir, de, de construire une Bama pour offrir des courbes de notes. D'accord Il faut attendre les attachements que Mashiach arrive prochainement, et qu'ils veulent donc construire des anidash, on pour offrir des courbes de notes. Mais pour le moment, on n'a plus le droit d'offrir des courbes de notes. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlaka. tout ça.